Il paraît que les Français sont des râleurs. Ah oui, bah alors là, moi je ne vois pas du tout de quoi on parle. Mais oui, de quoi on parle exactement Oui, d'accord, on râle quand on n'est pas d'accord, on râle quand ça va mal, on râle quand ça prend trop de temps, on râle eh ben, quand ça va trop vite, on râle quand c'est pas fait avec le sourire, on râle quand il y en a qui s'en foutent plein les poches, on râle ben, quand on nous pollue, on râle quand on nous empoisonne, on râle quand on trinque, on râle quand on travaille trop. On râle quand il n'y en a pas assez, on râle quand ça marche pas. On râle quand on, on se fout de nous. On râle quand.. Eh ben on ne peut plus râler, parce qu'on est pris pour des râleurs. On râle quand les gens râlent. Voilà, ben c'est tout <tousse> Râler, c'est la parure de l'exigence.